Pour scinder le tableur, nous pouvons déplacer voilà, la petite barre qui se trouve en haut afin par exemple de garder toujours en haut l'entête lorsque nous déroulons. De même, en bas il y a une petite barre qui permet de scinder verticalement. Pour remettre dans son état normal, nous remettons la barre tout à droite ou tout en haut pour l'horizontale.